d d d d Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel, alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas fort, oui je me suis pas rasé, parce que je vous explique. Euh, cet après-midi je retourne au centre, donc il n'y aura pas d'épisode 5 de, de Safari Pokémon Go, voilà. Donc ça, ça se la prochaine fois je prends des vacances. Donc euh, voilà. Après, je sais pas si vous aimez mon, mes concepts de vidéo parce que... Je m'aperçois que euh, j'ai 142 abonnés sur les 142 abonnés, il y a, y a pas beaucoup de vues, donc euh, je m'aperçois que j'ai peut-être arrêté YouTube parce que ça sert un, un petit peu à rien si euh, si j'ai que si, si j'ai que deux ou trois vues à chaque fois, euh, donc euh, voilà, je sais pas encore. Voilà. Euh, pour vous donner aussi une information, donc. Si vous. Si vous souhaitez me contacter. Alors, ce sera à partir de 4h30. Voilà. Au 06. Enfin, 5h hein, 06 77 63 66 95. Voilà. Donc les amis je vous dis au revoir et je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos sur la Astral Radio. Et croyez-moi je suis bien dégoûté, j'aimerais pouvoir sortir de ce centre de merde. Mais euh, pour le moment je ne peux pas. Voilà. Allez sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine. s'amuser normal on est là pour s'améliorer pour y arriver on s'entraîne sans répit